Le journal économique La l'AGFI, dans son édition suisse d'il y a quelques jours, nous apprend que le gouvernement helvétique réfléchirait à la nationalisation des banques suisses. Ce qui me fait penser qu'il n'y a pas très longtemps de cela, il doit y avoir deux vidéos de cela, j'avais moi-même posé la question de cette solution pour sécuriser le système bancaire français. Dans l'immédiat, le projet du gouvernement suisse serait... De consentir des allègements fiscaux pour les banques les plus proches de la faillite autrement dit pour éviter que l'application normale de la fiscalité euh, n'achève ces banques et les précipite donc dans la faillite bonjour c'est pierre Maumont, content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois au sujet des banques sujet qui est absolument inépuisable et qui est un véritable marronnier pour une chaîne d'information économique et financière. La question, la question du jour est, les banques suisses offrent-elles encore une bonne protection pour notre épargne Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur les thèmes de cette chaîne, c'est-à-dire l'économie, la finance et le patrimoine, c'est simple, il suffit de passer la souris sur l'icône vert et bleu qui est ici, vous faites apparaître la cloche d'abonnement et il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Pour aller plus loin dans les thèmes développés par cette chaîne vous pouvez également vous inscrire à mon blog et à ma newsletter les liens de ces deux inscriptions sont dans la partie description sous la vidéo Là, il y a moins d'un an j'avais produit une vidéo sur le sauvetage très discret des banques par la banque centrale européenne qui avait mis à leur disposition pas moins de 1900 milliards d'euros pour leur permettre officiellement de passer les difficultés consécutives à la crise du Covid, donc difficultés qui évidemment n'étaient pas imaginaires, et puis officieusement pour leur permettre à beaucoup d'entre elles de ne pas sombrer, puisque avant même que le Covid n'éclate, les plus grandes banques de l'Union européenne étaient toutes extrêmement fragilisées et plus ou moins au bord de la faillite. L'idée de cette vidéo était, c'est colossal comme aide, mais vous verrez que ce ne sera pas suffisant, compte tenu des éléments structurels qui mènent toutes ces banques vers leur faillite, et qu'il faudra recommencer avant un an. Eh bien, nous y sommes, nous assistons depuis quelques semaines à une nouvelle floraison de faillite consommées ou quasiment réalisées de banques qui, qui demandent à qui voudra les aider, de les, de les sauver, de les reprendre, de les, de les racheter. Cela dans toute l'Union Européenne. alors je, je ne vais pas vous parler en détail de ce sujet-là, qui a largement en lui-même le potentiel de faire une longue vidéo. Euh, je, fais, je fais court. Euh, les pays concernés sont bien sûr la France, avec notamment le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais. Euh, l'Italie euh, avec euh, le, la banque de, de Sienne, le banco, machin truc, enfin la, la plus ancienne banque italienne et, et européenne, euh, l'Espagne avec le banco Santander, euh, la Grande-Bretagne avec euh, la faillite euh, d'une banque d'un type un peu particulier euh, qui s'appelle Greensill, euh, l'Allemagne qui est concernée par la faillite de Greensill, et puis, in fine, la Suisse, qui elle-même d'ailleurs est concernée en tant que victime, comme les banques allemandes, par la faillite de Greensill. Toujours est-il que, puisqu'on va parler de la Suisse dans cette vidéo, la Suisse, indépendamment de, des malheurs qui sont les siens avec Greensill, a perdu l'année dernière près de 9 milliards, enfin la Suisse. La, quand je dis la Suisse, je, je parle d'une banque Suisse en particulier, euh, qui s'appelle le Crédit Suisse, qui est la deuxième plus grande banque Suisse euh, voilà, qui est la deuxième plus grande banque suisse. Euh, le Crédit Suisse a donc perdu en 2020 près de 9 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent ces pertes liées euh, à l'escroquerie de, de la société Wirecard euh, en Allemagne. Donc le, le Crédit Suisse, qui était déjà extrêmement affaibli, comme toutes les banques de, de, de ce même modèle économique, qu'on appelle, qu appelle les banques universelles, le crédit, le crédit suisse vient de prendre, vient de subir un, un choc extrêmement violent euh, qui met en cause tout simplement sa survie. Alors qu'est-ce qui arrive au crédit suisse pour qu'une banque suisse se trouve dans cette situation-là je vous ai signalé d'ailleurs souvent, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans des coachings, que ce soit dans d'autres types de, de, communica de communications, euh, que euh, bien que la Suisse soit considérée comme une terre très conseillé pour protéger son, son épargne bancaire, ses, ses liquidités. Euh, il fallait quand même savoir que le modèle de banque qui s'appelle la banque universelle euh, est sinistré également en Suisse. Donc modèle qui s'effondre partout dans l'Union européenne, y compris en Suisse, puisque de ce point de vue, les grandes banques suisses ne sont pas différentes des grandes banques de l'Union européenne. Et, il est utile de rappeler pourquoi ce modèle des banques universelles euh, et pour le moins qu'on puisse dire à la peine à l'heure actuelle, et, et en réalité est en train d'imploser depuis plusieurs années, c'est la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est euh, la, la mise à zéro, et même à moins que zéro, des taux dans, dans l'Union européenne, mais pas que, également en Suisse. Il faut savoir qu'en Europe de l'Ouest, les Suisses sont les champions des taux négatifs. Et euh, bon, je l'ai dit maintes fois, et, et, et vous l'avez entendu euh, certainement, énoncé par beaucoup, beaucoup d'autres voix, le système, les banques classiques, c'est-à-dire les banques qui gagnent leur vie en consentant des prêts, euh, c'est-à-dire en empruntant de l'argent à un certain taux et ensuite en le reprêtant à un autre taux, dans un contexte où l'ensemble des taux sont complètement resserrés et très faibles, euh, ce modèle économique ne fonctionne pas. Alors évidemment, les banques sont des organismes qui détiennent quand même énormément d'argent, de capitaux propres, euh, et euh, elles ont donc euh, en quelque sorte du biscuit pour durer pendant plusieurs années même quand le, leur modèle fonctionne mal mais les années ont passé et maintenant ces banques sont toutes exsanguées donc ça c'est une première chose et ça frappe aussi bien le crédit suisse que la BNP que la Deutsche Bank euh, que euh, la banque Santander et que, que, que, que, voilà euh, donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que ces banques alors même qu'elles qu le tiennent depuis des années, que par l'aide euh, de trésorerie, l'aide financière euh, indéfectible et permanente de la Banque centrale, euh, ces banques continuent à verser à leur staff de direction des émoluments phara pharaoniques, faramineux euh, et totalement indécents. Euh, indécents parce que... Euh, on, on est à des niveaux de rémunération qui sont extrêmement élevés, euh, y compris pour des patrons de, de, grosses, de grosses entités, et en plus, euh, tout le monde peut constater que euh, la situation de ces banques est loin d'être favorable, et par conséquent, des salaires de ce niveau-là, de la part des, de ceux qui ont monté l'exemple, dans une telle situation, euh, c'est choquant, bon. et en plus, de telles dépenses salariales ne vont pas dans le sens d'une consolidation euh, des finances de ces banques. Malheureusement, il n'y a pas de solution interne pour sauver le modèle, puisque euh, le modèle est et condamné structurellement dans l'environnement actuel. Euh, les, seuls, les seuls moyens, non pas de le sauver, de, mais de le prolonger, c'est de chercher à rentabiliser de plus en plus, c'est-à-dire à, -dire à euh, diminuer le personnel, donc à, à, à procéder à des licenciements qui sont de plus en plus massifs, à fermer des agences, à informatiser le plus possible. Alors on dit que là-dessus, les banques ont beaucoup de, beaucoup de gains de productivité possible, mais il n'empêche que fondamentalement, euh, leur modèle, dans ce nouvel univers basé sur des taux ultra faibles, euh, leur modèle est condamné. Et d'ailleurs, il est même en train, en train de mourir. Et comme il n'y a pas de solution interne, eh bien, et qu'elle soit encore debout, ça veut dire qu'on a fait intervenir une solution externe, qui est, ben, vous le savez, euh, l'intervention massive de la Banque Centrale Européenne. Il faut rappeler que l'aide accordée par la Banque Centrale Européenne à toutes ces banques commerciales euh, ne se fait qu'à partir d'argent que fabrique de toutes pièces la Banque Centrale, donc économiquement c'est bien ce qu'on appelle de la fausse monnaie, et la conséquence de ces masses d'argent, puisque je vous ai parlé de 1900 milliards, euh, là je crois que Madame Lagarde a encore annoncé quelques centaines de milliards euh, qui se tenaient prêts à, à, à sortir euh, entre guillemets des, des imprimantes de, de la banque centrale pour aller vers, les, vers, vers, vers, vers nos banques commerciales le problème de cette solution, si on peut appeler ça une solution c'est que cette augmentation massive de la, de la masse monétaire à cause de cette création de, de monnaie permanente de la banque centrale euh, a pour conséquence de diluer de plus en plus euh, la valeur de notre monnaie, et donc de la dévaloriser, et donc de nous appauvrir. Euh, puisque bien, bien sûr, la richesse des citoyens d'un pays est, est, est directement liée à, à la valeur de leur monnaie. Hein, puisque tout ce que nous, tous nos échanges euh, sont basés sur les euros que nous recevons de par euh, nos activités, que ce soit nos rentes, notre, euh, notre travail, nos placements, ce que vous voulez, qui sont en euros, à partir du moment où l'euro vaut de moins en moins, que notre pouvoir d'achat mondial diminue de plus en plus. Et bien là, ce que je suis en train de, de vous dire, mine de rien, c'est que le coût de cette politique monétaire de sauvetage des banques commerciales par la Banque Centrale Européenne est payé par nous, les citoyens, puisque c'est nous qui nous appauvrissons. Cette conséquence est inacceptable. Dans l'Union Européenne, on nous l'impose. C'est-à-dire que nos dirigeants, Considère qu'il est tout à fait acceptable que nous nous appauvrissons pour sauver le système bancaire et le système tout court, et donc nous impose cette solution. Manifestement, on voit que les dirigeants suisses, eux, ont une autre approche, puisqu'ils envisagent la nationalisation. Alors, la nationalisation, j'en parlais dans cette fameuse vidéo que j'ai faite il y a une quinzaine, évidemment ne résoudrait pas tous les problèmes financiers qui se posent, mais elle mettrait fin. Euh, à la fois au scandale des rémunérations complètement délirantes euh, des, euh, des, staff, des, staff, des staffs bancaires. Euh, le, la deuxième importance de nationalisation, ce qu'elle permettrait que l'argent des citoyens, puisque finalement c'est notre argent qui, qui sauve les banques euh, au, au final, euh, que, que cet argent ne serve pas pour maintenir des entités privées, mais serve... Pour l'intérêt général pour revenir au cas de la suisse cette péripétie nouvelle dans la vie des banques suisses montre que ceux qui de l'extérieur de la suisse notamment des français qui pensaient que pour mettre leur argent en sécurité hors des banques françaises il suffisait de le mettre dans n'importe quelle banque suisse et en particulier dans les, dans les grandes banques de même modèle que les banques françaises c'est à dire les banques universelles et on pense en particulier à ce fameux crédit suisse qui aujourd'hui est à l'agonie et à ces grandes sœurs qui s'appellent l'UBS, eh ces gens en sont pour leurs frais puisqu'ils découvrent aujourd'hui qu'ils ont fait confiance à des banques qui sont finalement aussi mal en point que la BNP, la Société Générale, le Crédit agricole, etc. Pour ne parler que, que des banques françaises. Mais la, la même.. Lieu. On peut en dire autant pour les ressortissants allemands, espagnols ou italiens qui ont été mettre leur argent en Suisse pour échapper à la déconfiture de leur banque nationale. Alors, est-ce que, est que ça veut dire que, finalement, la solution protection de notre épargne et, notre, et de nos liquidités par le recours des banques suisses euh, ne marche plus En fait, non, parce que ben, vous avez compris que les, les banques suisses qui sont concernées par ce problème, de, cette nécessité d'être sauvées, ce sont les banques dites universelles. Euh, le seul enseignement qu'il faut tirer de ça c'est que dans une, euh, dans une stratégie de protection de l'épargne et du patrimoine en changeant de pays et d'établissements bancaires, le pays ne fait pas tout. Euh, certes, la Suisse est un pays qui est peut-être le plus intéressant au monde du point de vue de, euh, de la sécurité économique globale et économique et juridique, avec deux ou trois ou trois, quatre autres pays, euh, toujours est-il que pour nous, comme elle est à côté, c'est le pays idéal, euh, mais on voit que euh, ça ne suffit pas, ou que ça ne suffit plus, euh, il y a aussi l'aspect modèle économique de la banque, euh, car en effet, toutes les banques, enfin les banques ne sont pas toutes sur le même modèle économique que ces banques universelles, il y a aussi ce qu'on appelle les banques patrimoniales, ça j'en parle, parle dans ma formation justement sur le sur, le, les, sur les, les comptes bancaires à l'étranger, j'en parle dans d'autres formations, j'en parle en coaching, j'en ai parlé dans, euh, dans, des, euh, dans des vidéos, j'en parle aussi dans des, dans des PDF que je mets gratuitement à, à, à, votre, à votre disposition. Euh, il y a donc d'autres modèles de banque et euh, c'est en particulier sur ce modèle qui s'appelle les banques patrimoniales euh, qu'il faut se porter quand on veut protéger notre épargne et nos liquidités. Et en ce qui concerne la Suisse, les banques patrimoniales, c'est un peu leur spécialité et on en trouve de toute taille. Alors bien sûr, on trouve surtout, enfin je dis bien sûr, bien sûr parce que c'est assez, assez connu ce que je veux dire là, on trouve surtout des banques patrimoniales euh, pour des grosses fortunes, euh, dont on dit pour lesquelles il faut un ticket d'entrée euh, véritablement conséquent, et puis on en trouve aussi, euh, qui sont beaucoup plus rares, euh, ouverte aux, aux communes des mortels dans lesquels on peut rentrer avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet des banques suisses compte tenu de, du, du coup de projecteur que l'actualité met sur elles en ce moment. La vidéo est donc terminée. Vous trouverez dans la description sous la vidéo le lien pour accéder à mon blog, blog qui vous permet ensuite d'accéder à l'ensemble des PDF que je vous propose gratuitement sur euh, divers sujets con concernant euh, les thèmes de cette, euh, de cette chaîne. Et également le lien d'accès à la présentation du service de coaching patrimonial. C'est comme d'habitude lever un pouce bleu, surtout partager, et bien sûr commenter, puisque je me suis aperçu que le thème des nationalisations des banques est loin de faire l'unanimité. Dites-moi ce que vous pensez du projet du gouvernement suisse de nationaliser les banques pour résoudre en partie le problème posé par la situation actuelle au niveau bancaire. Portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.